Ajoutez des logos ou des illustrations personnalisées sur les écrans de vos plateaux. Ouvrez l'image souhaitée dans un logiciel d'édition. Créez ou utilisez un logo existant. Redimensionnez-le au format 600 x 600 pixels. Exportez-le avec le nom de fichier Logo et enregistrez-le au format PNG. Insérez votre clé USB et copiez le fichier « logo.png » dans le dossier « Engine Library ». Éjectez la clé USB et insérez-la sur votre matériel série Prime. L'image de votre logo apparaîtra sur les écrans de vos plateaux. Pour l'enlever, supprimez simplement le fichier et l'illustration de la piste apparaîtra à sa place.